Nous sommes ici à Las Vegas, au CES, pour cette édition 2023. Nous avons fait le déplacement pour vous faire vivre de l'intérieur ce plus grand salon hein, dédié à la tech, avec euh, évidemment euh, euh, une multitude d'invités hein, qui vont se succéder sur ce plateau. Euh, et un, un prestigieux qui est avec nous. Bonsoir Jean-Noël Barraud. Bonsoir. Vous êtes le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Vous avez fait le déplacement ici au CES parce que voilà ça devient maintenant une institution hein, ce CES et c'est aussi euh, un moment très important pour l'innovation française parce que depuis pas mal d'années, il y a cette French Tech qui fait le déplacement ici au CES. C'est un moment important pour l'innovation française. Ce sont 170 start up entreprises innovantes françaises qui sont présentes. C'est la principale délégation étrangère dans ce très grand salon d'innovation. On aux reste toujours sur le podium. On est sur la première place du podium et cette année, la France vient d'être nommée championne de l'innovation par le CIS. J'étais à l'instant avec Gary Chapiro pour oui. recevoir le, le trophée. Le patron, du, enfin le patron du CIS. Et, et c'est une grande satisfaction, c'est une grande fierté. C'est le fruit du travail des entrepreneurs français. C'est le fruit de tout le travail qui a été engagé, notamment depuis l'élection d'Emmanuel Macron, pour faire de la France une grande nation d'entrepreneuriat et d'innovation. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Oui, Emmanuel Macron, qui avait fait le déplacement, on s'en souvient, en 2016, il était venu sur le plateau de l'une de nos émissions. À l'époque, il était ministre de l'économie. On s'en souvient. Euh, alors vous le disiez, 170 euh, entreprises françaises qui représentent cette French Tech. Euh, ça faisait 4 ans qu'un membre du gouvernement n'était pas venu. Alors évidemment au milieu de tout cela, il y a eu euh, ce Covid hein, qui a carrément arrêté euh, bah, toute l'activité ici aussi hein, de tous les salons. C'est important pour un représentant du gouvernement de venir ici, à votre avis on voit bien que malgré le, le Covid, la, la, la tech française a, a continué de se développer, euh, y compris dans la période un oui, peu plus incertaine dans laquelle nous sommes entrés, puisque... En 2022, la France a connu des levées de fonds pour les entreprises innovantes qui étaient en croissance, alors que ces levées de fonds étaient en décroissance dans des pays un peu comparables comme l'Allemagne ou même comme les états unis Nous avons une 29e licorne avec United au mois de décembre et donc des fondamentaux qui sont bons en dépit de cette période un peu d'incertitude. Donc c'est une grande satisfaction de voir qu'avec cette réouverture du CES en format, je dirais, plus traditionnel, que la France est présente en force et que la French Tech. Est bien là, Quels sont les thèmes où on est excellent en fait Quels sont les secteurs d'industrie euh, où euh, on excelle et je qui crois sont que, présents au CES Je crois que nous avons montré depuis 5 ans que nous étions en capacité de développer des grandes entreprises de services. Il y en a désormais que nous utilisons chacune et chacun tous les jours dans notre quotidien pour prendre un rendez-vous chez le médecin, pour écouter de la musique, pour covoiturer. Euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit se développer une nouvelle génération d'entreprises euh, qui sont orientées vers les technologies de rupture, <coughs> vers la deep tech et en particulier vers la green tech. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui euh, que la France est le premier écosystème green tech euh, en Europe et qui a là beaucoup de potentiel alors que nous devons réussir cette transition écologique. Et puis la green tech, c'est pas que euh, du greenwashing, c'est-à-dire qu'il y a un vrai business derrière tout ça. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut un modèle économique... Euh... Euh, derrière cette green tech Non absolument, voilà. et je crois que si nous voulons réussir la transition écologique, si nous voulons atteindre le zéro net émission en, en 2050, il nous faut des solutions innovantes et des solutions de technologie. Il y a celles qui sont présentées par les 170 exposants mmh. ici, il y a la douzaine de, de CEOs, de dirigeants d'entreprises innovantes qui m'accompagnent également, avec laquelle nous allons aller demain à San Francisco pour rencontrer des investisseurs intéressés par ces sujets de, de green tech. Et c'est un des domaines un des secteurs dans lequel la France a toute sa place à prendre. Votre agenda aujourd'hui euh, c'est de se balader, parce que rappelons-le hein, à Paris évidemment c'est le soir mais la journée ne fait que commencer ici à Las Vegas vous allez euh, aller à la rencontre de, toutes, de tous ces entrepreneurs euh, euh, français qui sont là à quelques dizaines de mètres de, de ce plateau Oui un très beau pavillon français, le coq rouge mis en avant, euh, c est, c est je une... suis jaloux hein, j'en ai pas. C'est hein. une grande satisfaction on va vous en trouver un <rire> D'accord. Euh, et je puis euh, également des échanges plus ciblés avec des entreprises et des investisseurs de la green tech comme je l'évoquais tout à l'heure et puis un peu plus tard dans la journée également une participation à un événement green tech et puis un échange avec les francophiles puisque cette bien année sûr. ils sont rassemblés ce soir pour pour un échange à l'issue de la journée et puis ça vous permet aussi peut-être de rencontrer et eh bien tous les expatriés non enfin alors demain vous allez aller à san francisco c'est intéressant de voir aussi que voilà ce déplacement n'est pas qu'à las vegas la Silicon Valley, c'est un sujet capital. Vous allez aller à San Francisco à la rencontre des entrepreneurs français aussi À San Francisco Mais découvrir pour... aussi les Google et enfin les. les... Qu'est-ce que vous allez faire là-bas Oui, à San Francisco pour rencontrer les, les 600 entreprises françaises ou entreprises oui. fondées par des Français qui sont installées là-bas. Et puis également avoir un certain nombre d'échanges avec, avec Twitter, avec OpenAI, avec des chercheurs à Stanford pour réfléchir avec eux à la question de la régulation des, des grandes plateformes et la mise en œuvre du DMA, du DSA, que ces nouvelles lois européennes qui ont été prises sous présidence française de l'Union Européenne et qui vont se mettre en œuvre euh, sur notre continent dans les dans les prochains mois. Vous êtes inquiet de la tournure que prend Twitter, là, avec euh, le rachat par Elon Musk C'est pour ça que vous allez les rencontrer ou pas C'est en partie pour ça qu'on qu va les rencontrer. Je crois qu'il euh, y a encore un espoir que, que, que Twitter puisse rétablir une situation qui s'est considérablement dégradée ces, ces dernières semaines. Qu'est-ce qui vous fait peur, en fait c'est euh, les fake news, c'est... Euh, rien, le... ne, rien ne me fait peur, mais ce que je souhaite, c'est que Twitter, qui a pris une place dans, nos, dans notre espace public, oui, qui est un vrai média dans le débat public puissent retrouver les voies de la responsabilité. C'est ce à quoi l'appelle la réglementation européenne nouvelle, hein, le, le Digital Services Act, le règlement sur les services numériques auquel Twitter va être assujetti et qui appelle les plateformes à un certain niveau d'exigence en matière de modération des contenus et nous en avons absolument mmh. besoin parce qu'on voit effectivement se proliférer dans l'espace numérique un certain nombre de contenus qui sont soit complètement illicites d'appel à la haine, d'apologie de l'antisémitisme, du racisme, etc. Mais aussi le la diffusion des fake news et ça, ça suppose un dialogue constant avec ces grandes plateformes de réseaux sociaux pour trouver les moyens de modérer, de trouver les, les, les voies de faire de ces plateformes un espace public dans lequel chacun puisse s'exprimer. Et vous allez rencontrer Elon Musk par exemple, là, quand vous allez... Euh, aller ça fait à partie 30... du programme. Oui. Du programme Ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. Très intéressant. Un, un mot sur ce contexte. Alors évidemment, là, on célèbre la tech. Mais euh, voilà, le contexte géopolitique est ce qu'il est, hein, les tensions euh, américaines et chinoises, la guerre en Ukraine, euh, et puis aussi euh, cette grande démission, on voit que euh, voilà, il y a des, des, des dizaines de milliers d'emplois qui, euh, qui disparaissent aux États-Unis. On a l'impression qu'il y a un airbag quand même en Europe, même si on a appris il y a quelques jours que Market allait aussi dégraisser. Hein, vous, vous, vous êtes au courant. Est-ce que vous êtes inquiet de, cette, de ce contexte économique actuel de la tech Il y a une période conjoncturelle qui, qui n'est pas tout à fait simple, avec beaucoup d'incertitudes en raison du contexte géopolitique, en raison des tensions inflationnistes. Mais il y a des fondamentaux qui sont structurellement solides pour la Tech. Les fondations tech. sont bonnes. Les fondations qui sont très bonnes. Et, et vous savez comment c'est la tech aux états unis a survécu à un certain nombre de cycles, à un certain nombre de crises. Oui. Et je suis convaincu que la tech française survivra à cet épisode conjoncturel d'incertitude. Ceci étant dit, il y a un virage que le président de la République a voulu prendre, qu'avec le gouvernement, avec Bruno Le Maire nous essayons d'impulser qui est celui de l'autonomie, de la souveraineté et c'est la raison pour laquelle nous voulons mettre le paquet sur la deep tech avec l'ensemble des leviers qui sont entre nos mains, BPI France Business France qui, qui œuvrent activement à la promotion de nos entreprises françaises et puis avec France 2030, ce grand plan qui a été lancé l'année dernière et sur lequel beaucoup de, de soutien public va être apporté pour faire en sorte que en tout cas, dans le domaine du numérique, nous puissions prendre de l'avance sur la question du cloud, de l'intelligence artificielle, de la cyber, de la, du quantique et de, la, et de la 5G, pour ne pas être dépendant dans 10 ans de technologies qui ne viendraient pas d'Europe. Mais il y a des batailles qui sont perdues, on est d'accord Jean-Denis Barrault. Après, il faut être quand même réaliste. Le cloud, ça va être compliqué, hein, même si on a des, des, des pépites incroyables. Voilà, Combattre un Amazon, un Google ou un Microsoft, c'est compliqué. Les chipsets, c'est compliqué aussi. Vous parliez tout à l'heure de Green Tech, c'est l'un des secteurs où on pourrait justement gagner en souveraineté, à votre avis C'est l'un des secteurs, mais je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Je pense qu'en matière d'intelligence artificielle, en matière de cyber, nous avons de très très belles pépites, nous avons de très très bons savoir-faire, nous avons des talents qui sont extraordinaires, qui aujourd'hui partent peut-être un petit peu trop souvent encore aux états unis Il nous appartient de créer les conditions pour qu'ils restent en France et en Europe, et qu'ils développent les, les technologies de demain euh, chez nous plutôt que d'aller le faire euh, et pourquoi ailleurs. pourquoi partent-ils Ils partent parce qu'il euh, y, eu... de... <rire> y, y a sans doute eu... l'argent, euh, des finances, de... Il y a sans doute eu ces, ces dix dernières années euh, peut-être une, une attraction plus forte de certaines grandes mmh. entreprises américaines, mais je crois que le climat a changé, que les conditions ont évolué, et que la France est désormais, avec l'Europe évidemment, en, en capacité mmh. euh, d'être... Euh, d'être à l'avant-garde de certaines de ces technologies d'avenir et, et, et sur celles qui supposent des, des compétences d'ingénierie, des compétences en mathématiques avancées qui sont, qui sont particulièrement exigeantes, je pense au quantique, à, à, à l'IA, à la cyber par exemple, je crois que nous avons une carte à jouer. Merci beaucoup Monsieur le Ministre d'être passé par le plateau de tekenko Je vous souhaite un bon salon Merci beaucoup euh, à vous et aussi. de belles rencontres avec euh, toutes ces pépites de la French Tech qui sont, je le disais, à quelques dizaines de mètres Juste ici à l'Oreca Park. Merci. À bientôt.